Vous m'avez déjà entendu parler de l'esprit de foi et de la puissance de l'esprit de foi. Il faut le vivre pour savoir exactement ce que c'est. Et nous le vivons euh, dans la semaine de foi et finance. La dernière semaine de foi et finance, les témoignages que j'avais, c'était apôtre. On a palpé et on a vu c'était quoi véritablement l'esprit de foi qui se dégageait pendant ces moments. C'est euh, une semaine que nous avons pendant plusieurs mois pour booster votre foi en matière financière. Justement la semaine prochaine. Nous avons mardi, mercredi et jeudi une semaine de Foi et Finance qu'il ne faudra pas rater, qui est retransmise sur euh, la chaîne YouTube d'Évangile TV. Et euh, en février, nous avons le pasteur Joël Spinks qui va animer la semaine de Foi et Finance. En avril, nous aurons à Paris le pasteur Raoul Wafo Et en mai, on sera avec le pasteur Raoul Wafo à Rennes. Et en juin, on sera à Lyon. Ne ratez surtout pas les semaines de Foi et Finance Restez Connectés.